Salut tout le monde. Ça faisait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Depuis que je suis rentré, je travaille sur cette vidéo qui m'a pris énormément de temps et d'énergie. Elle est principalement en anglais. Et puis au moment des sous-titres, et bien là, j'ai tout lâché. Donc cette vidéo ne sortira pas. Mais ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas ben le retard. Si je vous fais cette vidéo, c'est principalement pour vous dire que je vais me donner au maximum pour l'avenir de la chaîne. Et que croyez-moi, cette fois-ci, vous voulez de l'aventure, et bien je vous en donnerai. Je vais m'occuper dès demain des prochaines vidéos qui arriveront toutes les deux semaines. Un blog est également en préparation. Et bien sûr, je prépare mon futur voyage qui se passera au Népal. Je compte aussi acheter ma nouvelle caméra hein, d'ici la fin de l'année. Et je voulais remercier principalement Pascal pour son don de 37 euros sur mon compte Tipeee. Sur ce, je t'invite à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et vous inquiétez pas, j'arrive en forme dès la semaine prochaine.